Ou bien plus loin, loin dans Jésus. La croix que Dieu me donne A porté ici bas Est jointe à la couronne Qui ne se flétrit pas Celui qui m'a imposé c'est l'homme qui mon sauveur Sur lui je me repose, Il est mon défenseur La croix, la croix que tu m'est donné à porter ici-bas Un joint à la couronne Et il ne se flérit pas C'est lui qui m'a épousé C'est dans le monde sauveur C'est lui, je veux repouser Il est mon défenseur C'est lui, je veux repouser Il est mon défenseur Je veux revoie. Je vous avant... revoie. à vous revoie. Je vous à place avec revoie. Je à la gloire de Dieu. Je vous pour nous pour vous revoie. Je la prière, pour terminer. vous revoie. Je ça pour Je vous revoie. Je vous que Je vous revoie. pour que revoie. Je vous capable dieu, de garder yo grâces grâce nécessaire pour capable faire ministère suivant la volonté de dieu on lève la prière père d'amour dans le précieux nom de jésus nous remercions infiniment dieu d'escoter possible après-midi cérémonie ça c'est cérémonie de de consécration ça côté que nos bien-aimés leaders ont recevoir l'huile ça non mais apporte nous avons apporté papa nous nous remercions en pile, Seigneur. Même gens nous réaliser que lui, ça, hein, il était coulé, il était déposé sous fond, il coulé sous le Et nous avons demandé pour lui, ça a coulé, même gens dans le ministère. Amen. Lui ça pour le mettre du feu dans le ministère. Pour le faire un ministère terrible. Un ministère qui est un ministère volcanique. Un ministère qui parle jouer à Satan, puisque nous elle El la l'aptonio souterrain. El Mian prend le ton de piège. Mais d'abord grâce pour Dieu pour permettre à ce que Dieu fait croire, puisque nous connaissons la caille au Dieu où nous connaissons ou sont où sont sont combattants, son, puisque son combattant combattants ou engendrés nous comme des combattants, des hommes qui parlent travail, qui travaillent pour arracher les gens dans le bouche de Satan, pour sauver les pour libérer eux dans les liens du diable pour libérer, non, mieux, nous m'adons grâce pour eux, nous m'adons pour toucher eux, pour bénir eux, nous m'adons pour permettre eux de comprendre, lui, ça, pour comprendre, engagement, eux autres puisque c'est un petit engagement, puisque engagement fait des obligations aux Dieu pour un modèle en parole, pour, en pureté, pour en de, on un modèle en puté, pour un modèle en sainteté, et, le nous m'adons, Seigneur, qu'est-ce qu'il pas qu'à faire? Il n'y a pas faire, mais nous demandons pour faire grâce, puisque nous connaissons, ou avons aidé, nous le Saint-Esprit au service pour aider à avancer pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous connaissons l'huile, tout après l'huile. Chaque huile, Seigneur, il demande des preuves. Chaque l'huile, il connaît même des souffrances, puisque vous dit à Timothée, ou tu dit à Timothée, il souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous tant tant prix pour permettre pour que vous des paroles engagements qu parce que chaque personne est sur un terrain différent. Nous comptons le terrain, nous bien. Nous avons faire pas les tactiques nécessaires, ou pas les grâces nécessaires, ou pas les techniques nécessaires, techniques de combat pour combattre comme un bon soldat. Nous mandons toute grâce à vous, pour vous, et dans le nom précieux de Jésus. À toi seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Fais mes yeux vous levez, Que le Dieu le Père, qui a ramené dans tous les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez en paix que Dieu vous bénisse. Studio à vous. À